C'est très riche, hein, euh, très très riche. Euh, donc moi je vais vous faire partager les mots-clés que j'ai que, que, que notés. Euh, j'ai quand même noté qu'autour de la toilette il se passait plein de choses. Hein. Et ça c'est intéressant et je pense que c'est un espace de réflexion extrêmement important parce que nos intimités, nos pudeurs se rencontrent. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là euh, Je trouve que tous les échanges ont été très riches autour de ça, autour de cette question du propre, du mal propre, euh, euh, et c'est dit des choses aussi, je vous le conseille de lire Georges Vigarello hein, qui est un historien de la, de la santé qui écrit des choses merveilleuses là-dessus donc ça c'est le premier élément deuxième élément c'est que j'adorerais être réveillé par euh, Yves <rire> quelle douceur dans le réveil <rire> donc euh, euh, et, ça, et voilà, et, euh, voilà de, de ce moment et, et je pense que là aussi c'était le deuxième mot que je m'étais marqué ce qui sont tous ces moments de passage en fait alors, le passage, c'est drôle d'ailleurs, parce qu'on peut le mettre en deux mots. Je viens de le dire, de le penser en même temps. Ces moments où justement, il y, a, il y a quelque chose où on, on passe de la nuit à la journée, on passe d'un état de propreté à un autre, et qui sont tous ces moments de passage, qui sont des moments de rencontre, qui sont tous ces moments d'échange, où il peut justement se passer quelque chose, il peut se passer quelque chose, parce que là aussi, il y a des mots importants, il y a la présence. Moi, je, pour moi, je pense que le. Dans, dans mon métier, comment on est présent à ce que l'on est en train de faire, on est là, on est, on, on est bien là, on n'est pas ailleurs, comment on crée cette relation de confiance, parce que bien sûr c'est quelque chose qui est un, un, un élément euh, extrêmement euh, important, et euh, comment aussi il y a quelque chose qui va peut-être nécessiter du temps, hein, euh, euh, mais du temps dans le quotidien bien sûr, Alors, on est tous... Euh, euh, coincé par un certain nombre d'obligations mais aussi de, de se laisser le, le temps au temps et euh, Isabelle avant que vous le disiez, je, je, c'était ma conclusion non mais euh, je vais le dire maintenant puis je reviendrai sur un mot après c'est qu'il qu faut se donner le droit à l'erreur la vie c'est une question d'essais d'erreurs de recalage de euh, voilà. et, et c'est le propre même de l'existence et je pense que c'est que c'est euh, essentiel et puis il y avait un autre, euh, un autre mot que j'ai entendu aussi, que je trouve euh, extrêmement important pour moi, c'est peut-être cette question du souci de la beauté de la personne aussi. Euh, moi ça a été quelque chose qui a été là aussi une de mes rencontres euh, à, à l'hôpital psychiatrique avec un de mes patrons euh, à l'époque, qui me disait, tu sais, moi pour moi mon boulot c'est de rendre les gens beaux. Donc, euh, comment, euh, bien sûr, avec nos conceptions de la beauté, on est d'accord, mais euh, comment on va penser l'autre la, qui est en face de nous, comme quelqu'un, euh, avec des, des, des superbes potentialités de beauté Et bon appétit. Merci. Merci, Merci beaucoup.